La sécurité aéroportuaire étant un enjeu majeur, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, a établi des normes de sécurité pour certifier tous les aéroports internationaux. Ces normes concernent à la fois les infrastructures et les processus. L'aéroport international Léomba de Libreville, première porte d'entrée au Gabon, devait se conformer aux standards internationaux. La certification est donc le processus par lequel l'Autorité de l'Aviation civile, donc la NAC, s'assure qu'un aérodrome répond aux spécifications relatives aux installations, aux équipements, aux procédures opérationnelles, à la structure organisationnelle de l'exploitant et au système de gestion de la sécurité. L'aéroport de Libreville a été certifié pour la première fois en août 2018. Le certificat avait été délivré à la Société anonyme Aéroport de Libreville. Quelques temps après, donc le 5 octobre 2018, le contrat de concession qui était signé entre l'État gabonais et ADL est donc arrivé à son terme et la gestion de l'aéroport international de Libreville a été confiée à la Société G16 Airport. Et nous l'avons rappelé tout à l'heure, la certification est une norme à laquelle tout exploitant d'aérodrome international doit se conformer. Et c'est dans ce cadre que G16 Airport a exprimé l'intérêt d'obtenir un certificat d'aérodrome pour être conforme à cette exigence qui est transposée dans les règlements nationaux. Le processus de certification répond à plusieurs étapes, réparties en cinq phases. Au commencement, en février 2019, G16 Airport a notifié à l'ANAC, via un formulaire, son intention de postuler au processus de certification. C'est l'expression d'intérêt. En juillet 2019, G16 Airport a soumis une demande formelle à l'ANAC en transmettant un formulaire accompagné des documents relatifs aux informations générales et techniques sur les caractéristiques de l'aérodrome. Ensuite, de février à mars 2020, les inspecteurs de la NAC ont procédé à des évaluations sur site des performances effectives de l'exploitation. Ces derniers ont contrôlé les installations, équipements, services d'aérodrome afin de s'assurer de leur conformité aux normes prescrites. Une fois les audits effectués et les carences corrigées, le certificat d'aérodrome a été délivré à G16 Airport en avril 2021. Pour terminer, les renseignements concernant l'aérodrome sont communiqués au service d'information aéronautique pour publication. L'investissement pour la certification a compris entre autres la redevance relative au certificat, les diverses formations du personnel, la mise aux normes des installations et infrastructures, les différentes études et conceptions. Le montant total des investissements s'élève approximativement à 200 millions de francs CFA à ce jour. La certification étant un processus continu, elle nécessite des investissements permanents afin de se conformer à tout instant à la réglementation. L'aéroport international de Libreville est le premier aéroport d'Afrique centrale à recevoir ce certificat d'aérodrome valable pour une durée de trois ans, du 9 avril 2021 au 8 avril 2024. Cette certification apporte à l'aéroport de Libreville une confiance accrue, notamment au niveau des partenaires de la plateforme aéroportuaire, comme quoi ADL s'inscrit dans les standards les meilleurs en matière de gestion aéroportuaire et respecte les normes en la matière. C'est aussi un gage de valeur commerciale pour les compagnies aériennes qui s'intéressent à la destination au Gabon, celles qui font déjà la desserte, mais également celles qui comptent desservir la destination au Gabon. C'est naturellement le lieu de remercier tout des partenaires de la plateforme aéroportuaire, la SECNA, l'ANAC, HPG, le COMPOL, l'ONSFAG, le GTA, tous les autres partenaires qui ont participé dans cette certification qui fait en sorte que ce soit un succès. Par ailleurs, cette certification suit une autre certification qu'on vient d'obtenir, qui est la certification en matière de prévention sanitaire qui vient de nous être desservie par l'ACI.